Ils ont craint dans plusieurs quartiers populaires. Ils fument des joints qui leur donnent l'impression de planer dans les airs. Ils ont créé un cartel qu'on appelle l'OTAI, qui leur rappelle néanmoins qu'ils sont locataires sur terre. Ils disent tout ce qu'ils font dans les affaires, mais la plupart ont des looks de gangsters. L'équipe de grands reportages a réussi à infiltrer un monde où tout le monde s'assied par terre et apprend à se taire même pendant la prière. Voici en exclusivité la première partie de ce document. Dans un petit coin noir, on dirait un isoloir. Il faut se frayer un chemin pour atteindre ce chantier abandonné aux allus de Mourois. C'est ici que le plus jeune membre, mais déjà un haut gradé extrêmement redoutable du cartel de droguer le plus terrifiant de la capitale, nous a donné rendez-vous. Nous avons directement pris contact avec lui et il nous a conviés à cet endroit, dont l'aspect lugubre témoigne de la dangerosité de son activité. Ceci après des mois de négociations et des dépenses multiples pour tenter de le convaincre de se livrer à notre micro. Il nous a imposé ces conditions parmi lesquelles... Lui offrit deux sachets de cailloux Donc ce petit sachet qui coûte 5000 francs CFA Environ 8 euros Est-ce que tu n'es pas trop jeune pour euh, D'acte de temps en temps J'ai commencé à fumer, j'étais jeune J'étais plus petit en fait première fois que j'ai fumé c'était chez moi Le caillou c'est le nouveau nom codé de la nouvelle drogue Qui fait planer tous les gars De l'imposant et effrayant réseau Des cartels dénommés Lothair Chaque freeboy boy a sa mentalité Il y a les free boys qui, qui, qui font des mauvaises choses Qui font dans tout ce qu'on appelle le taillam Le vol, l'arrache, tout ça Peut-être tu vas dire à un grand frère, que grand frère Le fait que tu sors chaque soir là Avec le couteau là, ce n'est pas fric Toi tu ne vois pas que tu peux, quand tu blesses les gens Tu prends les choses, est-ce que c'est fric Lors de l'interview, il nous a imposé Ses conditions Ne pas montrer son visage Ni aucun signe distinctif sur son corps Qui permettrait de l'identifier Ne pas citer son nom Mais aussi celui de son quartier des conditions dont il s'assurera avec des termes du ghetto que nous avons très bien assimilés. En cas de du il nous a promis un retour sanglant. Vous aurez bien constaté que ces instructions sont respectées à la virgule près. Comme qui dirait, la paix est bien. Nous quittons cette zone pour nous rendre dans ce qui est considéré dans la capitale comme le temple du mal. Pour infiltrer ces chaudrons, nous avons contacté un ancien du système qui lui n'en fait plus partie, mais maîtrise très bien les lieux. Il nous a prévenu au téléphone de nous habiller comme des voyous ayant la gueule des brigands, Pantalon d'estroy, avec en prime un paquet de sachets en whisky et une boîte de cigarettes. Nous devons nous fondre dans la base parce que l'on s'apprête à entrer dans la tanière des bangamans, comme on les appelle au Cameroun. Nous approchons du lieu et la peur se faire ressentir. C'est d'autant plus que notre guide dit que le boss de la bande est d'humeur changeante. Nous voici dans le cercle restreint. Accès presque interdit. Nous tentons de négocier avec le premier gars très nerveux que nous croisons sur le chemin. Ce dernier n'a aucune intention de nous laisser passer. Il nous impose un payage financier et son prix n'est pas discutable. Pendant la discussion avec ce dernier, nous le filmons en caméra cachée. Même si mon donné te donne. Moi, c'est mon frère aussi, non Voilà, ça va. Alors, il y a quoi alors, alors, on le raccompagne, non. Non, non, non. non non, pas, non, pas, pas c est c est pour... Tu veux vivre comme tu vis là Comme toi, tu bois le vin, moi, on ne boit pas le vin. Non, non c'est le 43, mon frère, Donc, je suis un peu dans une bulle. D'autant de la cotisation, nous profitons de l'occasion pour lui poser quelques questions. Comment tu vas ça va, mon frère. Est-ce que le gars te fiera quand tu passes au coin pas tellement, mais il y a d'autres qui me Et il y a beaucoup de gens qui ont peur de moi parce que, comme je fume, je suis un fumeur. Quand tu fumes le gay, les gars ont toujours l'impression que c'est après, c'est pour aller tirer ouais. les sacs. C'est pas toujours ça. Le chanvre ne veut pas dire aller braquer. Il y a d'autres qui fument pour peut-être méditer. Il y a qui pour aller faire des cartes. Nous voici enfin dans la gueule du méchant loup. Quelques free boys, assis dehors, attendent les commandes. Chacun est dans son coin. Avec son joint, nous sommes obligés nous-mêmes d'en réclamer pour jouer le jeu. En attendant que le grand Escoba accepte enfin de nous recevoir. Yo, yo le Rico, tu n'ignores rien, c'est Arès. comme qu'on c'est ça Une heure d'attente. L'homme le plus craint du cartel va enfin sortir de sa petite chambre de fortune. Donc les sérigraphes au mur témoignent à suffisance de la dangerosité du coin. Il apparaît devant nous avec les yeux rouges et va complètement changer la donne, en demandant à l'assistance Qui sommes-nous et comment avons-nous fait pour arriver jusqu'à cet endroit C'est en ce moment que tout va basculer. Juste pour le fait que tu as pensé que je suis un bandit, je dois te montrer que je suis un bandit. Puisque tu m'as la condamné, mieux j'ai ma condamnation. Comme tu as douté, bon tu as mis ma et le type si pour me termes. Tu as les esprits là de moi, alors que moi je te vois comme un frère. Mais tu as les esprits là parce que je fume, c'est moi. Non, je dois te montrer ça. Assez, Assez bon. mon frère. J'espère que le ciel n'est en pas encore nous fumer. Alors, vous êtes comme ça ici dehors, rapport on va nous d'abord... Non, tu filmes les boys comment Non, non, non, non ne filme pas. J'espère vraiment que tu... F... Show moi d'abord même le C là. Non, on ne filme pas. Non, là il faut éviter ça, mon frère, quoi pas.